Tu m'as laissé, le cœur en flamme Je suis tombé contre ton âme Rien ne me détourne, tu es dans mes pensées Seul quand je me tourne, juste mes plaies à penser Belle dans mes souvenirs, dans mes rêves insensés Juste en mémoire tes rires, éclat de liberté love, que s'est-il passé? en les je ne peux plus t'oublier love, de toi je ne peux plus me passer impossible sans toi je n'arrive plus à respirer Mais love, que s'est-il passé? en les je ne peux plus t'oublier love, de toi je ne peux plus me passer impossible sans toi je n'arrive plus à respirer on me dit Qu'un jour je vais guérir, on me dit De construire mon avenir, le monde est plein de l'édit Faut pas finir en martyr que nous c'est fini De sortir de mon délire Juste un regard, juste une caresse Un baiser tout s'envole, mes sentiments s'envolent Juste un souffle, juste un retard L'horloge s'arrête, la tendresse disparaît mais je ne cède pas, pas ce soir, pas encore L'image de ton visage près de mon corps Me rassure, me rassure Je sens encore ta présence qui pour moi vaut de l'or Personne ne peut me démontrer que j'ai tort Je t'assure, je t'assure Les peurs effacées. revoir et je le clame, et je le clame, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Love que s'est-il passé, en sorte les je ne peux plus t'oublier Love de toi je ne peux plus me passer Impossible sans quoi je n'arrive plus à respirer Mais love que s'est-il passé, en sorte les je ne peux plus t'oublier Love de toi je ne peux plus me passer Impossible sans quoi je n'arrive plus à respirer